Aujourd'hui, une petite digression dans la confection de notre carte de France. En effet, jusqu'à présent, j'ai défini mes zones grâce à l'outil division. Mais ce n'est pas toujours possible. Ainsi, sur ce plan urbain de Versailles, je vais être obligé d'utiliser un autre outil car mon objet ne coupe pas le bord. Donc, je vais commencer par délimiter mon objet, ce qui est relativement simple avec des formes géométriques. Il suffit de cliquer sur les sommets. La seule chose, c'est de bien vérifier que lorsque l'on ferme la courbe, on active bien la surlignage rouge, comme ici. Mon objet est créé, je vais commencer par le copier, donc CTRL-C ou alors je fais édition, copier. Et ensuite je vais sélectionner mon objet et mon bord, en maintenant la touche majuscule enfoncée. Je vais choisir chemin et là je vais prendre exclusion, de sorte que en fait, je vais exclure l'objet dessiné par rapport à mon fond. Ainsi si je colorie mon fond en orange, je vais me retrouver avec un objet qui est totalement exclu. Il me reste une seule étape à faire, ensuite il suffit de coller euh, l'objet qu'on vient de créer, qu'on a exclu, soit en faisant CTRL V, soit édition coller, on vérifie juste qu'on l'a bien mis sur le bon calque. Voilà, maintenant vous savez définir un objet et l'exclure.